Merci d'être là pour ce débat où nous accueillons Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Merci d'être là Philippe. On est honoré de te compter parmi nous aujourd'hui et Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Alors. Je vais vous expliquer, Ce, cet atelier est un peu particulier euh, par sa forme, nos, nos deux intervenants vont prendre la parole pendant 10 minutes, un quart d'heure sur la thématique euh, quel mode de production au 21 e siècle et ensuite je vous propose que nous ayons un échange avec la salle, vous posez vos questions, il y a un camarade qui vous passera le micro et euh, Philippe euh, et Fabien euh, tâcheront d'y répondre, si ça vous va on fait comme ça et je laisse sans plus tarder la parole à Philippe euh, parce que nous sommes déjà suffisamment en retard, à toi Philippe. Quel mode de production voulons-nous au XXIe siècle Merci, bon, bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité. Je ne viens que quand on m'invite. Euh, alors, c'est un vaste sujet, mais qui est plus que jamais d'actualité, puisque la CGT euh, en parle depuis des années et des années, sur, euh, cette, euh, sur, sur quel mode de production, quelle, quelle industrie il euh, y a besoin euh, pour... Euh, Répondre, premièrement, répondre aux besoins, aux besoins humains. Deuxièmement, euh, répondre aux besoins environnementaux. Euh, on le voit euh, et euh, on le voit encore dans, dans l'actualité, puisque le gouvernement doit annoncer un plan de relance euh, la, normalement la semaine prochaine. Il euh, y a euh, une logique qui ne cesse euh, d'animer euh, tous les dirigeants euh, de ce pays depuis des décennies c'est euh, place. Euh, à la réponse aux besoins des financiers, aux actionnaires, au détriment euh, de la planète et au détriment des citoyens. Donc nous, nous militons pour euh, une, euh, un type de production qui euh, ne fait pas euh, table rase sur le passé, je pèse mes mots quand je dis ça ici, mais euh, qui euh, répond d'abord aux besoins. Et c'est pour ça que nous refusons, par exemple, l'idée qu'il y aurait une vieille industrie qui serait obsolète et qui euh, devrait être rasé, parce que ça, ça sert de pré prétexte à fermer toutes les usines, ou en tout cas beaucoup d'usines, au nom de l'environnement. Et si euh, le gouvernement actuel, mais d'autres, étaient attachés à l'environnement, ça se saurait. Nous, nous voulons euh, conjuguer et euh, poursuite de l'activité dans un certain nombre de domaines, euh, et euh, évidemment réfléchir à des activités nouvelles, euh, mais toujours pour répondre aux besoins. Donc, euh, nous, ne proposons pas un plan de relance, mais un plan de rupture avec les logiques financières qui animent les dirigeants des entreprises et les dirigeants de ce pays. La deuxième chose, c'est un plan de rupture qui, je l'ai dit, qui part d'abord des besoins. Nous, on ne parle pas de décroissance. Allez dire à des gens qui dorment dans la rue <rire> qu'ils doivent pratiquer la décroissance. Euh, euh, moi j'ai un souvenir, je le, je le, je le dis souvent, l'année dernière à peu près à la même époque j'étais euh, au contre-sommet à Irun, euh, vous savez, euh, qui, qui se tenait euh, alors que le, G, le, sommet, le G7 se tenait à Biarritz. On faisait un débat avec euh, des représentants d'associations de, d'ONG et, et un monsieur lève la, le doigt dans la salle et me dit, euh, Monsieur Martinez, euh, euh, vous avez raison, moi je suis un écologiste involontaire. « Je me lave pas tous les jours, je me chauffe pas, je mange pas tous les jours à ma faim, je suis chômeur. » Il dit « J'aimerais bien être un écologiste volontaire, mais il faut me donner du boulot, et il faut que j'ai les moyens de travailler dans de bonnes conditions et de consommer dans de bonnes conditions. » C'est ça qui, de notre point de vue, résume la philosophie de, de, de ce qu'on met en avant. Et je trouve que dans la, la période, et plus que jamais, parce qu'on a l'expérience du covid la période est de plus plus que jamais euh, importante pour nous, pour euh, ne pas être frileux, ne pas être, euh, ne pas baisser la barre, pour être exigeant sur ces deux questions réponse aux besoins et euh, euh, réponse aux besoins sociaux et réponse aux besoins de la planète. Alors, je vais m'appuyer sur quelques des exemples parce que moi, je, je, je préfère quand on est concret. Euh, on en discute, on en discute avec Fabien tout à l'heure, mais j'en parle souvent. Moi, j'ai j'ai l'exemple d'une entreprise qui s'appelle La Chapelle d'Arblay. D'ailleurs j'ai un beau masque. C'est une très vieille usine. Ils ont fêté il y a deux ans leurs 90 ans. Donc vous voyez, c'est une vieille industrie. Ils font du recyclage de papier. Qu'est-ce qu'il y a de plus moderne et de plus utile aujourd'hui que de recycler le papier, notamment le papier journal Ils sont.. Donc, ils recyclent le papier et avec les déchets du papier, ils ont une centrale biomasse dans leur usine pour chauffer une partie de l'agglomération rouanaise. C'est une usine qui est coincée, si je puis dire, entre la Seine, transport fluvial, et un dépôt, un très gros dépôt SNCF, Sotteville-les-Rouen, donc fret, etc. Qu'est-ce qu'il y a de plus, de mieux pour illustrer notre ambition industrielle que d'investir dans cette usine? pour évidemment créer des emplois, des emplois de qualité avec un savoir-faire important pour répondre aux besoins essentiels de ce recyclage de papier et puis de préserver l'environnement. Cette usine, elle appartient à un groupe une multinationale qui s'appelle UPM, un groupe finlandais qui a une image dans son pays de son pays la Finlande où il y a beaucoup de forêts, de super entreprises écologiques et qui euh, veut fermer cette usine à Rouen, ah oui, à Rouen, qui vont en fermer une autre en Angleterre et qui, pendant ce temps-là, contribue à la déforestation de l'Amazonie avec tous les problèmes que vous connaissez. Là, c'est un exemple qui montre des choix qu'on doit faire pour, euh, dans cette période pour dire les financiers, ça suffit, il faut euh, une industrie qui, euh, qui, qui, qui permette de répondre à ça. Et des exemples comme ça, tout le monde en a. Tout le monde en a. Et en même temps, il y a besoin de développer... Euh, et ça, c'est, euh, je pense, là aussi, plus que jamais d'actualité, la nécessité de, de définir des secteurs d'activité essentiels pour le pays. Et de ce point de vue-là, il y a besoin qu'on reparle, objet des de appels comme ça, mais en tout cas d'entreprises de nationalisation et d'entreprises publiques qui, dont l'État ne fait pas la place des salariés. Moi, je n'ai jamais vu un ministre sur une chaîne ou dans une usine, mais qui, un État stratège, qui dit ces secteurs-là, ils ne peuvent pas être livrés aux financiers. Et, et, et, et dans ce domaine, par exemple, la crise du Covid a montré que c'est bien euh, le virtuel, c'est bien les visioconférences, mais il y a toute une série de citoyens de ce pays, je pense aux jeunes aussi, qui ils auraient bien aimé pouvoir euh, se servir, d'avoir des cours euh, à distance, etc. Mais quand on est dans une zone blanche, et que les investisseurs privés, parce que le secteur des communications a été livré aux privés, et dit ça, investir là, ça me rapportera rien. Donc, tant pis pour les populations, je ne n'engage euh, pas d'argent. Ben, on voit bien qu'il y l'État stratège dit quel que soit quel que soit le, la région de France ou le département ou le l'agglomération, tout le monde doit avoir accès aux communications. Et donc, il faut une entreprise publique de télécommunications. Ça veut dire que, par exemple, Orange. <rire> doit redevenir une entreprise publique. Y compris, ça permet de faire pression à des groupes comme Nokia, qui veut licencier à tour de bras, là aussi, et vous, avez, vous le savez, par exemple, à Lagnon, pour des intérêts de capitalistes. Eh bien, vous ne voulez pas sauver votre usine à Lagnon, vous ne voulez pas que les chercheurs de Lagnon continuent à bosser, bah tant pis pour vous, on vous pique votre boîte. On vous pique votre boîte, et puis on la remet dans, une, dans un cycle de boîte qui va se dédier à la population. Je fais une petite aparté, tout le discours sur les jeunes décrocheurs, etc., que fait le gouvernement. Vous savez, à Lagnon, j'ai discuté avec des salariés, ils ont tous Bac plus 6, Là, il, y a, il y a eu 350 embauches il y a 3 ans, ils sont formés tous les ans, donc c'est des super tronches, et ils me disent « on a juste servi à, à Nokia » pour aller chercher du crédit impôt recherche, parce que tous les mois, ils nous demandaient un rapport pour, avoir, pour aller piquer de l'argent aux citoyens. Trois ans après, on est viré. Dernière chose, ça va, je suis, je suis bien là Merci. Non, parce que moi, je respecte les consignes. Euh, sauf, avec, sauf avec Fabien Roussel, mais sinon avec les autres. Sinon, la, la, la, je, je pense que, donc, j'ai dit... Euh, des projets qui respectent l'environnement, c'est essentiel, mais aussi qui remettent le social au cœur de, de, de l'ensemble de notre démarche. Euh, on a beaucoup, on, on en parle moins d'ailleurs, on a beaucoup parlé des, des premiers de corvée. Euh, en première ligne, vous avez les résultats du Ségur de la santé, euh, c'est loin de faire le, le compte, mais tous ceux qu'on a salués aussi, les salariés du commerce, qui ont continué à bosser. Les agents de sécurité qu'on voyait, qu'on voit toujours un peu partout. Eux, aujourd'hui, ils sont payés comme au mois de février. C'est-à-dire que euh, leur salaire, il n'a pas bougé. Et tous n'ont pas eu une prime, vous le savez très bien. Donc, la question du salaire, elle doit, elle doit revenir. On file des milliards. Et la semaine prochaine, il y en a encore 100 qui, qui vont tomber. Aux entreprises. Mais pas aux entreprises pas aux salariés des entreprises, aux entreprises. Et donc, la question des salaires, elle, elle doit être... Enfin, euh, c'est pas le moment de jouer petit bras. Hein. Euh, c'est justement le moment d'être à l'offensive. Et puis, dernière chose, c'est la réduction du temps de travail. Moi, je me rappelle, il y a 5 ans, quand on a quand j'ai commencé à balancer les 32 heures, tout le monde se foutait pas de ma gueule. Mais enfin, euh, il disait, d'où il sort celui-là Il a été congelé pendant 100 ans, puis il sort de son, de son iceberg. Euh, ben aujourd'hui, c'est un débat qui refait l'actualité. D'ailleurs, le MEDEF euh, commence à s'inquiéter. Euh, Route Bézieux, aux universités des MEDEF, où je n'étais pas, mais j'ai lu, j'ai écouté ce qu'il a dit, euh, a fait beaucoup sur l'idée de travailler plus, lui. Euh, or, ce débat, il est installé. Il y a une boîte à Lyon, par exemple, qui vient de faire la, la journée, les, la, la semaine des 4 jours. Le syndicat IG Metal, qui est un des plus grands syndicats du monde, propose la semaine des 32 heures. Et nous au nom de je ne sais quoi, d'une crise économique, euh, euh, d'entreprises en difficulté, euh, on aurait euh, on, on jouerait petit bras on, et on dirait c'est pas le moment de, de, de, de, de demander plus euh, ou de revendiquer plus. L les 32 heures, c'est incontournable aujourd'hui. Moi, je suis content, par exemple, que à la Convention citoyenne, j'ai rencontré quelques citoyens qui étaient dans la Convention citoyenne, il y a eu un vrai débat. Et je leur disais, vous nous avez pris de gauche parce que vous vous demandiez les 28 heures. Il y a eu 35% des 150 citoyens de la Convention de citoyennes qui ont voté pour que les 28 heures soient dans les mesures proposées au gouvernement, 35% Or c'est un panel représentatif de la population. Donc je pense que voilà, sur les questions sociales, j'ai parlé des salaires, j'ai parlé euh, salaire et notamment euh, parce que j'ai évoqué le commerce euh, euh, et des métiers très féminisés, il est temps que cette question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on arrête d'en parler et on agisse, par exemple. Et donc, euh, donc la, la, la, la, la société et la, l'activité de demain, elle ne pourra se faire sans des mesures sociales importantes et des mesures qui euh, conjuguent social et environnement. Moi, je, il y a des débats, je le reconnais dans la CGT, sur euh, ce qu'on fait avec des associations, des ONG. Mais C'est quand même un événement en tout cas, moi je le considère comme ça, que 19 ONG associations se réunissent, discutent et proposent un, un 34 mesures de rupture, de rupture avec la logique capitaliste. Alors oui, ça fait débat que la CGT discute avec Greenpeace. Et je sais que je suis sur un territoire où, pas très loin, il y a une centrale nucléaire. On n'est pas d'accord avec Greenpeace là-dessus. On n'est pas d'accord et on l'assume. La CGT pense que. Euh, évidemment, il faut, que, il faut continuer à, à, à, à ce qu'il y ait des centrales nucléaires dans ce pays, mais des centrales nucléaires qui ne sont pas livrées au privé, parce que sinon vous voyez la catastrophe que c'est, mais qu'à côté il faut développer d'autres énergies, et d'autres énergies qui restent sous le, sur le giron du public. Donc avec Greenpeace, on n'est pas d'accord. Et on, on le sait et on l'assume. Mais on s'est dit, soit on continue à s'engueuler sur le nucléaire, soit on travaille ensemble, sur une société plus juste. Et je pense que c'est en se parlant qu'on peut avancer sur des choses comme ça. Oui, nous avons proposé 34, 34 mesures de rupture avec la logique financière et avec la logique capitaliste. Et moi, je m'en félicite. Et je pense que, là, je fais de leçons à personne, je donne de leçon à personne, mais je pense que c'est justement en creusant et en avançant sur ce type de rassemblement euh, que, que nous pourrons marquer des points. D'un point de vue sociétal, enfin de, de, de ce qu'on qu appelle la, la société civile, associations, syndicats, et, et, et, et créer des passerelles avec le monde politique pour qu'il y ait un relais politique à ces propositions. Euh, je, je, je vous fais une petite confidence. Vous savez que euh, d'autres ont essayé, de, enfin, ont fait un, un truc qui s'appelle le pacte de pouvoir de vivre. Eh <rire> bien, euh, petit à petit, des associations qui étaient adhérentes à ce pacte de pouvoir de vivre viennent vers nous en disant mais avec vous c'est bien euh, il y a la liberté de parole il n'y a pas d'hégémonie c'est pas parce que la CGT pèse 650 000 adhérents qu'elle a 600 000 euh, fois plus de temps de parole dans les réunions que une association qui a 10 000 adhérents vous voyez moi je pense que là aussi dans la conception de comment on doit travailler on marque des points et euh, me semble-t-il c'est euh, aussi riche pour nous les militants de la CGT d'aller euh, se discuter avec d'autres, moi j'ai appris plein de choses sur les questions environnementales et je suis sûr que mon camarade Jean-François Julliard directeur général de Greenpeace a euh, appris plein de choses sur les questions sociales d'ailleurs par exemple la bataille de la chapelle d'Arblay, dont je vous commentais tout à l'heure euh, mon point de vue eh c'est un, une bataille que Greenpeace a décidé de, de, de, de prendre à bras le corps avec nous parce qu'ils disent oui ça c'est la symbolique de ce qu'on peut faire pour les années qui viennent de conjuguer euh, emploi industrie, industrie social et environnement. Voilà un peu moi comment je, je, je vois les affaires et je, je, je vous dis il n'y a pas de sujet tabou. Je pense qu'il faut beaucoup discuter et faire confiance aux citoyens. Faire confiance aux citoyens. On n'a pas à décider et là je parle pour la CGT évidemment on n'a pas à décider de ce qui est bien ou pas bien pour les citoyens que ce soit en matière de mobilité. Il y a un débat sur les bagnoles, et je travaille chez Renault, donc je... euh, il ne s'agit pas de dire euh, il faut fermer toutes les usines automobiles. Mais comment on fait confiance aux salariés de l'automobile, qui sont soucieux, évidemment, de leur emploi, mais qui ne sont pas plus con que les... pardon, pas plus bêtes que les autres, sur la situation environnementale dans le monde euh, Sauf que si le choix pour les salariés pour les citoyens de ce pays, c'est soit bosser, soit sauver la planète, ça fait mal à la tête. Donc il faut s'appuyer sur les citoyens, sur les salariés, ils ont plein d'idées sur leur boulot, sur le sens de leur travail. Je finis là-dessus, j'ai eu l'occasion déjà de le dire à Fabien, pas qu'à lui, je pense qu'il faut que le monde, politique, enfin, le, oui, le monde politique investisse plus ces questions du travail. Il y a trop de salariés, Alors, il y a ceux qui n'en ont pas et qui aimeraient bien en avoir, mais il y a tous ceux qui sont au boulot, pour les moins jeunes qui n'ont qu'une envie, c'est de se barrer de leur boulot, ça pose quand même question. Quand même question. Et pour d'autres, c'est à quoi je sers dans ma boîte Mon boulot, à quoi il sert Il faut qu'il y ait un vrai débat sur ces questions-là. Je, je le dis souvent, avant, je ne vais pas jouer les anciens combattants, mais et vous avez tous, qu'on soit jeunes ou moins jeunes, le, le, le, le grand bonheur des parents, c'était que les enfants viennent bosser dans leur boîte. De plus en plus, les parents disent « Il faut que tu trouves du boulot, mais surtout pas dans ma boîte. » Ça doit nous interroger. Ça doit nous interroger sur le fait qu'on qu ne veuille plus transmettre son savoir-faire. Et pourquoi on ne veut plus le transmettre C'est parce que dans sa propre boîte, on se dit « Mais moi, mon boulot, on ne me demande jamais mon avis. » Et y compris, là je finis là-dessus vraiment, y compris sur des, des questions qui conjuguent Social et environnemental. Moi j'ai des collègues de chez Renault, donc je travaille. Au, enfin, je ne je crée pas de plus-value de plus pour les actionnaires de Renault depuis un petit moment. Mais mon lieu de travail, c'est le technocentre de Guyancourt. C'est là où, où les, les, mes collègues ils bossent sur les, les véhicules de demain. Moi j'ai des collègues. Ils ont bossé deux ans sur une voiture propre. Deux ans. Un jour, il y a vous savez, le monsieur qui est parti du Japon dans une malle et qui est au Liban aujourd'hui celui qui disait euh, « tu en étais trop payé euh, », il leur a dit par « par intranet, votre projet, il ne m'intéresse pas ». Sans aucune explication. Pourquoi Parce que la logique de ce monsieur et beaucoup d'autres, c'est combien ça me rapporte, mais pas dans 10 ans, à la fin de l'année, pour que mes actionnaires soient contents. Et la logique des, de mes collègues, c'était de dire « on a fait un super boulot, ça va créer des emplois et c'est bon pour la planète ». La logique des salariés, c'est est-ce que ça marche La logique de mon patron, mais de beaucoup de patrons, c'est combien ça rapporte. Eh bien, c'est cette notion de combien ça rapporte qu'il faut casser et de se dire on travaille pour les besoins des citoyens. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Fabien, je te laisse la parole. Bon alors, pour pas... Euh, répéter ce qu'a dit euh, Philippe non non, donc comme ça on va pouvoir se compléter, et c'est mieux euh, d'abord l'industrie dans notre pays, c'est une question qui est pour nous euh, importante, je dirais même prioritaire dans les propositions qu'on doit mettre en avant parce que c'est la case de l'industrie dans notre pays qui est en partie responsable de la situation sociale et le, le chômage de masse qui existe dans notre pays L'industrie a perdu un million d'emplois en 20 ans en France. Un million d'emplois en moins. Depuis, la balance commerciale de notre pays est déficitaire, forcément, puisqu'on importe plus que ce que l'on exporte. On produit de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, comme moi, l'occasion de devoir changer votre frigo, votre télé, votre congélateur, votre micro-ondes tout ça c'est plus fabriqué chez nous, tout ça ça vient de l'étranger, avant on fabriquait ça encore chez nous, c'est fini, même si vous voulez être éco-responsable et chercher ces biens de consommation produits en France pour que ça favorise l'emploi en France et le climat, c'est impossible, ça n'existe plus, donc c'est très concret de pouvoir au moins reproduire ces produits-là chez nous, un million d'emplois en moins, en 20 ans, une balance commerciale déficitaire parce qu'on importe plus euh, qu'on exporte, et les capitalistes, les gouvernements de ces 20 dernières années, qui ont théorisé l'idée d'un pays sans usine. C'est la logique, c'est ça. C'est le président d'AXA de l'époque qui avait dit, euh, nous devons bâtir un pays sans usine, avec une, une idée, c'est que pour eux, nos enfants nos petits enfants, nos chérubins ce sont des cerveaux on va les former à l'excellence et ils vont travailler dans l'informatique dans l'innovation, dans les nouvelles technologies et par contre les bras, les travaux manuels on va laisser ça euh, aux chinois, aux polonais euh, aux pays du Maghreb ailleurs, c'est pas pour nous et ils ont théorisé ça et c'est ce qui a contribué à délocaliser beaucoup de nos entreprises à affaiblir notre pays résultat aujourd'hui c'est que les chinois ils produisent les ordinateurs et les voitures ils ont tout pris quand même donc euh, la théorie elle n'a pas fonctionné et donc euh, on est allé dans le mur donc euh, euh, face à ces, ces logiques alors ils ont théorisé ça les, les, les, les financiers parce qu'ils étaient dans une logique de court terme et ce qu'ils voulaient c'était produire euh, à bas coût, pour avoir une rentabilité à très court terme de, de leurs actions. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Nous disons, nous, qu'un pays sans industrie est un pays sans avenir et que nous avons besoin d'une industrie dans notre pays, pour plein de raisons. Pour répondre aux besoins humains, ça a été dit avant, il y a plein d'exemples pour ça, on a des besoins auxquels on doit répondre. On l'a vu avec la situation sanitaire parce qu'on a découvert euh, qu'on n'était plus en capacité de produire des masques et du matériel sanitaire dont on a besoin, alors qu'on les produisait avant, je pense notamment euh, aux masques, les, les, les outils industriels existaient, ils ont été délocalisés et on a été obligé de les importer de Chine et du Vietnam. Au passage, on importe de Chine des masques et on les traite de tous les noms, parce qu'on considère que ce régime n'est pas respectable, ce qui n'est pas très sympathique entre nous, soit dit. Mais on a été obligé d'importer de, de, de, en grande quantité du matériel sanitaire que l'on était, était capable et que l'on produisait avant chez nous. Donc, pour une question, c'est pour ça que l'on parle de plus en plus de souveraineté économique, de relocalisation de l'activité, parce qu'on ne peut plus être dépendant à ce point. De pays aussi lointains pour des matériels dont on a besoin et parfois rapidement, quand il y a le cas d'une pandémie. Donc, ça a complètement cette crise sanitaire, elle a eu le mérite de, de réactualiser des idées, des propositions que nous défendons. Et donc, c'est sur cette base-là que nous nous devons dire. Donc, il y a urgence à réindustrialiser le pays. Mais effectivement, doit se poser la question de quelle industrie pour les années, le siècle qui vient. Et ça ne peut pas être l'industrie que nous avons eue jusqu'à maintenant. Donc nous sommes, nous, pour réindustrialiser le pays, relocaliser l'activité industrielle, mais pas tel que ça existe, même encore aujourd'hui, dans certaines filières industrielles, c'est-à-dire pas pour exploiter les hommes et les femmes qui y travaillent, pas pour exploiter les ressources naturelles, pas pour mettre en péril le climat, la biodiversité, etc. etc. Donc on doit prendre en compte les exigences sociales et environnemental qui se pose avec encore plus de force aujourd'hui qu'hier. Donc une industrie nouvelle, une industrie du 21 e siècle, alors on peut tout mettre dans une industrie du 21 e siècle, donc nous ça nous dit mettre le contenu que nous voulons dans cette industrie là, et c'est la raison pour laquelle je disais ce matin dans mon discours qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut mieux répartir les richesses créées, parce que nous on dit qu'il faut il faut rétablir l'ISF, il faut taxer les dividendes, etc. Il faut le faire. Mais si on ne fait que ça, on ne remet pas en cause le capitalisme. Si on pense qu'en rétablissant l'ISF et, et une taxation sur les dividendes, on va continuer à avoir des actionnaires, des fonds de pension américains qui vont euh, faire tourner des, des usines ici, mais pour faire encore plus de dividendes, parce que nous derrière on le taxe. Et ils vont exploiter encore plus les hommes les femmes et la planète. Donc, oui, il faut mieux répartir les richesses, mais il faut poser la question de comment on les crée, ces richesses. Et c'est cette question de la création de richesses qui est importante. C'est-à-dire produire en respectant les hommes, en respectant l'environnement et donc en mettant du contenu dans la, la, la production de l'industrie que nous voulons relancer relocaliser, recréer dans notre pays. Alors pour ça nous formulons plusieurs propositions qui rejoignent celles de, de formation syndicale celles dont a parlé Philippe jusqu'à euh, maintenant. Quand on propose de rétablir la retraite à 60 ans euh, dans l'industrie, ça veut dire quelque chose quand même, dans, tout, dans tous les métiers je bon, c'est c'est un progrès de civilisation de travailler moins et de permettre aux salariés du public comme du privé de partir des 60 ans avec une bonne retraite. 37, 37 années et demie de, cotisa de cotisation, c'est ce que nous proposons. Mais dans l'industrie, ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Quand je rencontre les verriers de Veralia, outre les problèmes qu'ils ont posés, le métier de verrier est un des métiers les plus pénibles, si ce n'est le plus pénible. Avant, il y avait les mineurs, il n'y a plus de mineurs. Et après, c'était les verriers. Sur les critères de pénibilité qu'ils ont mis en place, les 10 critères de pénibilité, les verriers en touchent 9 9 critères de pénibilité. Ils m'ont raconté leur boulot là, quand ils sont sur, dans, dans l'atelier, et quand les bouteilles de verre passent et qu'ils sont dans leur, cabine, de, dans leur cabine de protection à cause de la chaleur, ils ont entre 8 à 10 minutes pour sortir, pour aller chercher un moule avec des pinces, parce qu'au-delà, ils mettent leur vie en danger. Au-delà de 10, à cause de la chaleur, ils ont des bouteilles à 520 degrés qui passent entre les jambes. Et à cause de la chaleur, les premiers signes, c'est les tympans qui bourdonnent, des pertes d'équilibre, et puis après ils tombent, ils sont grillés. Voilà. Ils font ça pendant 40 ans. L'espérance de vie d'un verrier est de 6 ans inférieure à celle d'un autre ouvrier, et elle est 12 ans inférieure à celle d'un cadre. Vous pensez pas que mettre la retraite à 60 ans pour cette profession, c'est une question d'actualité Alors je cite celle-là, qui est une des pires, parce que je les ai rencontrées, mais on peut en, on peut en, on peut en citer un paquet d'autres. Et ceux qui, euh, ceux qui travaillent à la chaîne, qui ont les, les maladies professionnelles des mains, des dos, des bras, etc. Enfin bon, enfin ça va, quoi. 21e siècle. donc Quand on parle d'une industrie du 21 XXIe siècle, c'est une industrie qui respecte les hommes, les femmes. Et donc les respecte au moins dans leur corps. Et qu'on ne sorte pas d'une vie de travail cassée cassé, C'est ça aujourd'hui. Avant, bon, quand il n'y avait pas les moyens technologiques, et même, il n'y avait aucune raison d'exploiter les hommes. Enfin, aujourd'hui. aujourd'hui, Et justement, aujourd'hui, en pleine pandémie, de crise, mais c'est l'occasion de pouvoir proposer à ceux qui ont passé une vie au travail de partir à 60 ans avec une bonne retraite pour permettre à des plus jeunes de rentrer au boulot, de les former sans perte de compétences. Ça, ça fait partie des propositions que nous faisons et qui va avec l'idée de créer des richesses autrement en respectant les hommes, c'est réduire le temps de travail. Euh, Philippe vient d'en parler, nous portons la même proposition d'aller vers la semaine de 32 heures. Oui, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'avant. Et aujourd'hui, quand on en parle, ça a un peu plus de résonance aussi. Si on se dit qu'aujourd'hui, il y a des filières et des professions où il y a une baisse d'activité liée à la pandémie, personne ne le nie, ça. Personne ne le nie. Sur les lignes d'assemblage des Airbus à Toulouse, avant la pandémie, ils sortaient 60 à 320 par mois, deux par jour. Il faut, faut les voir les chaînes hein, d'atelier des A320. Ils en sortent deux par jour. À la chaîne, ils les font les avions. Aujourd'hui, ils en sortent entre 38 et 40. Donc, ce n'est pas vrai qu'ils en sortent plus du tout. Ils en sortent 38 à 40 au lieu de 60. Bon, ben, on peut réduire un peu le temps de travail. Et on peut proposer aux salariés donc, de travailler moins mais qu'il y ait plus de monde au travail, et de former des chaînes, et de conserver les compétences, et de conserver un maximum de salariés, vu le temps qu'il faut pour fermer un mécanicien d'aviation, ou un électricien dans l'aviation, et c'est ce que nous proposons. Bien sûr, il y a l'égalité salariale professionnelle pour les femmes, il l'a dit, je l'ai redit ce matin, c'est là aussi en, encore un anachronisme qu'à notre époque, il faille encore se battre pour que les femmes gagnent autant que les hommes, dans une entreprise. C'est même impensable. Après 14 lois sur le sujet, 14 lois depuis Yvette Roudy pour mettre en place l'égalité salariale femme hommes et c'est toujours pas appliqué. Et je pouvais raconter, je pourrais vous raconter les, les chartes, ce qu'a mis en place ce gouvernement avec des points pour les entreprises euh, et avec forcément des entreprises comme le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole qui ont euh, 100% tout bon, hein, mais qui en fait ont encore tout faux et donc avec des campagnes qui se mettent et euh, il y a des avocates très très bien là-dessus qui font la démonstration que cette loi comme les autres ne servira à rien et donc il y a un vrai combat à mener sur ce sujet il y a le pouvoir de décision qu'il faut donner aux salariés l'industrie du 21 e siècle, le travail du 21 e siècle c'est celui-là, c'est celui où les salariés retrouvent du sens dans ce qu'ils font dans les métiers qu'ils exercent et ce pourquoi ils l'exercent le nombre de salariés qu'on rencontre Philippe, ça doit être les mêmes qui ne savent plus pourquoi ils vont au boulot. Normalement, souvent, c'est les mêmes, mais ils nous racontent les mêmes histoires. Ils viennent au travail avec le Lean Management, le Lean Manufacturing. Ils ne savent plus ce qu'ils produisent. Ils arrivent dans l'usine, on les déplace d'une chaîne, ils font pendant six mois sur une chaîne, avec des gestes répétés, et au bout de six mois, sans qu'on les prévienne le matin, pour l'après-midi, ils sont déplacés sur une autre chaîne, et ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent plus ce qu'ils produisent. Avant, ils étaient fiers de produire une voiture. De... mais aujourd'hui ils, ils savent même plus qu'ils sont dans une industrie automobile presque, enfin, j'exagère, ils le savent mais ils ne sont plus associés à la production de leur travail et ils savent encore moins, les syndicats la stratégie de leur entreprise et quand nous disons nous euh, donner plus de pouvoir aux salariés, c'est ça c'est de faire en sorte que les salariés puissent dire non à une décision d'un conseil d'administration qui va les envoyer dans le mur ou qui euh, dépense frauduleusement l'argent public, qui planque les bénéfices dans les paradis fiscaux. Il y a quand même des sujets énormes. Veralia, encore une fois, c'est un vrai sujet, Veralia. On pourrait écrire un livre. Vous avez entendu ce matin ce que j'ai dit, vous étiez là. 10 juin, il distribue 100 millions d'euros, 12 juin, il supprime 200 emplois et ferme un four de production de bouteilles. Je, je, je demande au syndicat, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller là-bas, parce qu'au téléphone, on n'a pas tout, donc ils me sortent le, le livre, leurs propositions, euh, là où ils en sont. Je regarde qui sont les actionnaires, fonds de pension Apollo, et comment le fonds de pension Apollo est actionnaire de Veralia. Mais entre le fonds de pension Apollo aux États-Unis et Veralia France, il y a cinq holdings financières, et la première, elle a son siège au Luxembourg. Je pas besoin d'interpeller Eric Boquet qui est là dans la salle pour que lui et moi, on sache ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le principe des filiales mère-fille et de la remontée des bénéfices au Luxembourg pour qu'ils échappent à l'impôt en France et que les salariés n'aient pas le retour sur le fruit de leur travail. Et ça, les salariés ne peuvent pas dire leur mot là-dessus. Ils ne peuvent pas dire leur mot là-dessus. Ils, là Ils ne peuvent pas dire leur mot sur un plan social qui leur annonce la fermeture d'un four quand on a distribué 100 millions d'euros de dividendes. Ils ne peuvent pas dire un mot. Parce que loi M. loi Macron, parce qu'il n'y parce que a plus de pouvoir, il y a de moins en moins de pouvoir pour les salariés. Il y en avait un peu plus avant. Là, ils ont, il n'y a plus rien. On leur demande leur avis quand on leur demande. Et quand on leur demande, c'est un avis. Quoi qu'ils disent, ça compte pas. Enfin, c'est terrible quand même. Et les gars, ils sont en colère. Mais ils me le disent tous, que ce soit Veralia, que ce soit Airbus, que ce soit Renault, que, euh, Cargill, tous ceux que je rencontre, ils disent Monsieur Roussel, c'est avec l'argent public qu'on nous licencie, c'est pas normal. Ils ont même pas le droit de regard sur l'argent public, qui est leur argent, qui est notre argent, l'argent de nos impôts, l'argent de l'État qui part dans les, là dans les plans sociaux, c'est notre argent quand même. C'est le minimum d'avoir un droit de regard dessus. Donc, quand on parle de donner plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises, c'est pas un slogan. Ce n'est pas une idée en l'air, c'est concret. Il faut véritablement se battre pour ça. Et pas que les salariés, les élus locaux, les habitants. Enfin, On doit avoir un droit de regard. Enfin, C'est incroyable. Quand ils suppriment l'impôt de production, là, comme ils veulent le faire, l'impôt de production, c'était un impôt qui pèse sur les entreprises et qui donne 10 milliards d'euros au budget, euh, aux régions. Mais ça crée un lien entre les régions et les entreprises. Et les régions sont soucieuses qu'une entreprise s'installe chez elles et qu'elle crée de la richesse, et elle, elle va percevoir une taxe. Et donc c'est bien, mais aujourd'hui, ils suppriment cet impôt. C'est tout bénéf pour le capital, et c'est un lien en moins pour les régions, qui elles, ben, seront plus intéressées à l'installation d'usines chez elles. s'en foutent, ça ne rapportera plus rien. Enfin, ils sont véritablement en train de casser euh, le, le, les liens qui existent avec notre industrie, les pouvoirs d'intervention que nous pouvons avoir dans l'industrie, et, et, et de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc, quand on parle d'industrie du 21e siècle, c'est tout ça que nous voulons mettre. Et je dirais un dernier mot, c'est que si on a besoin dans notre pays de, de richesse pour répondre aux besoins, la richesse c'est les produits et c'est la valeur que ça rapporte en transformant les matières premières. Donc il y a, il y a effectivement de la richesse monétaire que l'on crée avec l'industrie mais nous disons nous que nous avons besoin d'une industrie forte dans ce pays pour ça aussi pour avoir les moyens, pour avoir de l'argent pour notre pays parce que ça crée de la richesse dont nous allons, euh, que nous allons utiliser pour les services publics pour la transition écologique, pour répondre aux besoins humains Enfin, la création de richesses issues de l'industrie, c'est des impôts qui rentrent dans les caisses de l'État, c'est du salaire c'est des cotisations pour la sécurité sociale. C'est ça la richesse que ça crée une industrie. Donc quand on tue l'industrie, on affaiblit tout ça. On affaiblit les comptes de l'État, on affaiblit la sécurité sociale, on affaiblit notre système de retraite. Donc avoir une industrie forte dans notre pays, qui respecte les hommes, les femmes... L'environnement, une industrie qui partage le travail, une industrie qui permet aux anciens de partir plus tôt, une industrie qui respecte l'environnement et une industrie qui crée de l'argent, qui crée de la richesse, qui retourne au pays, qui reste ici au pays et qui nous permette d'alimenter notre modèle social. C'est ça l'industrie du 21e siècle pour laquelle nous devons nous battre tous ensemble. Merci, Merci Fabien. Oui, bien sûr, vas-y Philippe. Je veux juste rajouter quelque chose, parce que Fabien est devenu spécialiste de Veralia. Mais je veux juste rajouter quelque chose, parce que c'est un vrai. Veralia, c'est le... la symbolique des méfaits du capitalisme. Veralia, en 2015, c'était une entreprise du groupe Saint-Gobain. Et sous la pression des actionnaires, qui avaient besoin de cash pour toucher des dividendes à la fin de l'année, les, action... les actionnaires ont forcé enfin, forcé pas s'ils l'ont forcé beaucoup, mais en tout cas, ont obligé le PDG de saint gobain à vendre Veralia, en disant ⁇ l'avenir c'est le plastique, pas le verre. Vous voyez, euh, je, je trouve que ça symbolise bien euh, euh, que tout ce qu'il faut changer, et c'est pour ça qu'on demande de, un plan de rupture, parce que c'est ça c'est ça la, la, la vie de Veralia. Ils l'ont vendu, comme tu l'as dit, à un fonds de pension américain, Apollo, qui a déjà sévi en France, euh, à Scobétal, par exemple, euh, on voit la situation aussi. Donc, c'est bien, enfin, ton exposé était complet sur Veralia, tu es c'est bien, tu es un spécialiste, mais je, je voulais juste rajouter ça parce que ça, c'est vraiment l'image même des méfaits du capitalisme. Les, les êtres humains, la planète, tout ça, ils s'en foutent. C'est à la fin de l'année, combien je vais toucher en dividendes Excuse-moi. Non, non, mais merci Philippe. Alors, on va commencer avec les questions dans la salle. Euh, alors je, on va prendre une série de questions peut-être deux trois questions euh, il y avait le monsieur avec le pull orange si vous pouvez euh, tu leur de, prends un micro l'avantage c'est que fabien l'un comme l'autre vous me connaissez L'un me connaît comme un des animateurs de la coordination Générale Électrique ou de la CGT, et l'autre, on s'est rencontrés sur le devenir de Général Électrique, place du colonel Fabien. Et finalement, vous êtes très complémentaires, et aujourd'hui, je suis content de vous avoir tous les deux ensemble. Parce que quand on réfléchit euh, du devenir de la filière énergétique en France, euh, tu expliquais euh, comment un actionnaire se débarrasse d'un fleuron, mais comment Alstom, sous des prétextes de trésorerie, brade la, sa branche énergétique à, à général Électrique, en disant ça va assurer l'investissement et la pérennité. Nous sommes aujourd'hui en plein cœur d'une bataille qui n'est toujours pas terminée sur la turbine à gaz à Belfort. Au passage, comité de défense, dont tu parlais ce matin, 2000 signataires pour un comité de défense de la turbine à gaz, un du parti communiste, Belfort, sur le sait, même si les camarades du parti sont à l'initiative de ce comité de défense, et ont réussi un très très joli coup. Euh, un travail collectif entre l'organisation syndicale, hein, de JPF, euh, le parti, euh, et une réflexion sur la filière. Et cette réflexion sur la filière, elle pose la question que tu as posée, la finalité des métiers. C'est-à-dire que nous, nous les communistes, nous les cégétistes, on permet aux salariés de se réapproprier la fierté de leur métier, par les travaux de lutte qu'on est en train de mener. Et on a absolument besoin de faire marcher nos deux jambes ensemble. Je le dis, il y a une période qui n'est pas complètement anecdotique. On sort de la crise Covid, on rentre dans une période où le jour d'après, c'est le jour des luttes. Moi, j'ai écrit quelque part, dans la guerre, dans la guerre de classe, il n'y a pas de jour d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capital essaie d'avancer ses billes, et nous, on doit avancer les nôtres et pour ça, il faut que nos deux jambes elles fonctionnent ensemble. Le combat syndical seulement au sein de l'entreprise, ça ne peut pas marcher. On va se retrouver avec euh, les camarades de Bassi à distribuer le tract du parti euh, sur le devenir de Général Électrique. Il y a besoin de ces comités de défense qui réunissent les usagers, qui réunissent les acteurs à l'entreprise et qui, qui permettent une prise de conscience globale. Un mot sur euh, cette finir énergétique quand même globalement. Euh, tu parlais du nucléaire et c'est vraiment un sujet sensible qu'il faut qu'on aille au bout. Le rapport du GIEC qui parle euh, évidemment de la transition énergétique et des questions du climat. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit qu'il n'y a pas de transition énergétique possible sans le nucléaire et sans même un développement du nucléaire. Donc on a besoin d'aller jusqu'au bout euh, de, ces, de ces questionnements. Quand on regarde General Electric, ils, ils, ils vont virer dans quelques jours, vous allez avoir tous les deux à gérer un plan de licenciement à hydro Grenoble, le deuxième de la série, vous allez avoir un plan de licenciement à GRID qui va sortir euh, très rapidement. Donc on voit que ces dossiers-là, si on ne les traite pas globalement, on tape le nucléaire d'un côté, hein, la turbine Arabel à Belfort, qui est en vente avec euh, la partie Steam. On tape la, les vieilles usines, les vieilles entreprises, hein, ce qu'on appelle l'industrie noire, un peu quelque part, contre l'industrie verte. Mais on tape aussi l'industrie verte, parce que Hydro, c'est turbine pompage, c'est les barrages, c'est tout ce qui est, euh, permet de faire de l'énergie décarbonée. Donc on a besoin de travailler sur nos deux jambes, on a besoin que le parti, et tu as raison, se réinvestisse beaucoup plus à l'entreprise. Il euh, y a une commission entreprise qui produit, il y a des tracts qui sortent, on a besoin que notre parti, c'est un peu global, d'ailleurs, peut-être un petit peu un, un raccourci sur le Congrès. On a beaucoup progressé depuis deux ans sur la réapprobation Moi, je pense au réseau école qui produit aussi beaucoup. Mais on a du mal à traduire ça sur le terrain. Il faut qu'on arrive à se déployer sur le terrain, qu'on mette en place ces comités de défense. Il faut qu'on ait ces logiques de filière. Et il faut que le, la jambe politique et la jambe syndicale fonctionnent ensemble. C'est pas par un cartel euh, de, pour une élection présidentielle qu'on sortira des problèmes. Je vais le dire comme je le pense moi, c'est pas par un énième appel des 150 personnalités. C'est parce que les organisations qui sont sur le terrain travaillent ensemble, dans le cadre des mêmes luttes. Merci. Merci. On va prendre une autre... Oui. Le mieux, c'est que vous veniez quand... parce que les micros, si on les met trop euh, vers le fond, ils coupent, donc il y a la demoiselle avec euh, le pull noir. Du coup, les gens, Oui, et je vous demande d'être de, euh, assez euh, le plus bref possible dans vos... Ben, je vais essayer. Non mais tu peux développer mais pour que tout le monde puisse poser ses euh, questions. Oui bonjour à toutes et tous, Donc moi c'est Tiziri, euh, je suis euh, salariée du syndicat de l'hôtellerie, euh, CGT des hôtels de prestige et économie. Euh, D'abord je souhaite effectivement vous remercier euh, de ces topos assez complémentaires et assez... Euh, Intéressant. Euh, moi, j'aurais voulu juste rajouter deux petits points qui me semblent assez importants. D'abord, un petit rappel historique sur le fait qu'effectivement, l'économie en France a été, euh, enfin, l'industrie en France a été quand même pas mal euh, liquidée, en fait, notamment euh, ces 20 dernières années, en fait, par des politiques de délocalisation euh, successives euh, qui ont été décidées. Euh, par les financiers mais pas que, Enfin, je pense qu'il y a quand même un lien objectif entre d'une part les financiers mais aussi en fait les industriels, les capitalistes industriels qui ont un intérêt euh, concret à euh, délocaliser euh, notamment euh, dans la logique de recherche euh, continue euh, de, euh, d'une main d'œuvre toujours moins chère Donc, il euh, y, y a effectivement une liquidation de l'économie euh, en France mais pour aussi une, un appauvrissement euh, des populations euh, en fait euh, en Asie euh, en Europe de l'Est mais aussi en Afrique, euh, enfin via justement ces politiques de, de délocalisation, pardon, enfin de Renault, euh, de Continental, euh, etc. Donc il y a aussi, enfin. Là, pour le coup, on voit clairement une démarche impérialiste, en fait, visant à euh, tirer, enfin, euh, le, vers le haut entre guillemets euh, les coûts de profit, euh, mais aussi les salaires des populations ailleurs, enfin, euh, vers, euh, vers le bas. Euh, ton topo, Philippe, était quand même très intéressant aussi, en fait, sur la question. Euh, effectivement, euh, moi, je, je trouvé ce point particulièrement assez intéressant de, de, de, de, de comment penser l'industrie, notamment en termes de d'économie de, essentielle. Je pense que, notamment pendant la période du Covid. Euh, à la CGT, on a vachement insisté dessus. On a vachement insisté aussi sur la question euh, de la santé des salariés. Je pense que c'était euh, effectivement un, un, un trait assez important pour euh, pour démontrer l'anarchie et l'absurdité du système capitaliste qui cherche simplement les profits euh, et euh, il se soucie pas du tout euh, de la question de la santé des salariés. Donc, je pense que c'est effectivement un, un point un, un point assez important sur lequel on insiste beaucoup à la CGT. Je pense notamment à toute la période de, du confinement. On a beaucoup appelé y compris à l'exercice du droit de retrait euh, pour euh, enfin, remettre au centre de la réflexion la question de la santé euh, des salariés effectivement de euh, des secteurs essentiels euh, je voudrais conclure par contre sur un point qui me semble assez important aussi qui malheureusement pas été euh, évoqué et je pense que c'est dû au fait que aujourd'hui on est là pour parler simplement de l'industrie euh, euh, comme telle euh, mais je pense qu'il y a quand même un un point assez important qui est euh, qui est la question de de de, de la tertiarisation de l'économie en France, euh, qui est quand même aussi un phénomène assez assez important. Je pense qu'il y a clairement une expansion euh, de euh, des secteurs euh, du du tertiaire qui sont par ailleurs les les les les secteurs où il y a euh, une main d'oeuvre particulièrement féminine et particulièrement euh, Particulièrement étrangère aussi, euh, issus euh, de, de l'immigration et immigrée euh, elle-même Et euh, là-dessus, euh, je voudrais euh, dire deux mots. Donc, euh, enfin, moi, j'ai dit dès le début en fait que je suis salarié du syndicat de, de l'hôtellerie. Et ces dernières années, enfin, notamment ces dix dernières années, on a on a euh, enfin, pu mobiliser pas mal, de, de, notamment de femmes de chambre euh, dans les hôtels et on a obtenu euh, des victoires assez importantes et assez inédites euh, dans l'histoire du militantisme en France qui, euh, qui est le, le de remettre en cause la sous-traitance dans l'hôtellerie et obtenir, euh, y compris des internalisations de femmes de chambre. On a obtenu quand même pas moins de 13 euh, dans des hôtels français et euh, j'exprime ici un, un, un regret assez énorme euh, pour le coup euh, de l'absence pour le coup de notre centrale euh, syndicale dans nos mobilisations. Enfin, je hoche la tête, Philippe, mais je pense que, enfin, c'est vraiment euh, avec beaucoup de, de, de, de y compris d'amertume que je dis que je dis ça. Mais il est quand même, euh, pour moi, euh, ça reste aujourd'hui inexplicable euh, cette euh, absence euh, pour le coup des membres de la direction de la CGT à aucun de nos piquets de grève, sachant qu'on a mené quand même des combats qui ont duré plusieurs mois. Je termine par ça. Aujourd'hui, on est quand même à 14 mois alibis des Batignolles et je regrette qu'on ait aucun membre de la direction de la CGT à ces mobilisations est-ce du mépris est-ce de désintérêt j'en sais rien mais je tiens quand même à le dire merci alors on va on va prendre une on va prendre d'autres questions il y avait un camarade là oh. allez-y on fera une autre série de questions. Vraiment, je vous demande, les camarades, essayez de très rapide, c'est ça hein. et Non, pas très rapide, non. Mais en tout cas de voilà, de synthétiser ce que vous avez à dire parce que il oui. y, y a beaucoup de personnes qui veulent poser. Alors, je vais voilà. être très très rapide. Voilà. De, de deux choses. Un, une première réflexion, j'entends parler depuis ce matin et encore à, à, à la table euh, de plan social Pour moi, les, les, les, les mots ont une, une grande importance. C'est pas des plans sociaux, c'est des plans de licenciement et ça m'énerve particulièrement quand j'entends parler de plans sociaux c'est pas des plans sociaux, on vire les gens et c'est attention aux mots qu'on utilise et, et voilà ça c'est une parenthèse deuxième parenthèse euh, la CGT euh, disait euh, réduction du temps de travail 32 heures, on s'est fait même dépasser pour 28 heures, très bien très bien il y a un certain nombre d'élus dans la salle qui vont avoir une responsabilité puisqu'à partir du moment où ils ont été élus des élus territoriaux, ils ont un an, une année, c'est la loi du 6 août, pour négocier le temps de travail et pour revenir aux 1607 heures dans la fonction publique, et entre autres dans la territoriale. Ça veut dire que la loi du 6 août oblige tous les exécutifs à renégocier, et ça veut dire que là où on faisait un peu moins de 607 heures, ça donne pratiquement l'obligation, parce que la Cour des comptes est derrière, l'obligation de retravailler travailler plus dans la fonction publique. Ça veut dire qu'aussi, quand il y a un changement de municipalité, quand vous aviez au lieu de 28, vous aviez 29 jours parce qu'il y avait la journée du maire, parce que ceci, cela, on va supprimer cela sous la forme très légale qui est la loi du, du, du 6 août. C'est-à-dire que ça y est, Macron a mis euh, la a, a, a mis l'engrenage en route pour revoir le temps de travail dans sa globalité. Euh, ils ont supprimé il y a quelques il y a quelques quelques mois la journée de la femme qui était attribuée dans la fonction publique, on l'a supprimée. Alors quelles que municipalités ont réagi parce qu'en disant sous le sous le terme d'égalité homme-femme, c'est pas juste d'avoir une journée de la femme, donc on, on supprime. Certaines municipalités ont décidé de, de mettre une journée de l'homme pour pas supprimer la journée. Mais voilà, on, on attaque partout partout la journée de la, la, le temps de travail et dans la fonction publique, on a les élus. Vous aurez un an pour négocier et pour augmenter éventuellement le temps de travail. Merci. Je vous le, Philippe. Il n'y a, a pas eu beaucoup de questions, donc euh, je vais être peinard. Euh, non, mais est-ce qu'on on en prend trois et fois Non, non, mais après... j'ai des choses à dire. Premièrement, non, non. dire à la camarade qui m'interpelle chaque fois que je la croise, donc pourquoi pas ici, que je n'ai pas été à l'Ibis-Batignol, que je n'ai pas été à l'Ibis-Batignol. Les, lang les, les, les langages codés, personne ne comprend, donc je le dis à la salle, c'est vrai, je n'ai pas été à libis Batignolles. il faut corriger ça, mais certains me reprochent à la CGT de ne pas être assez à Montreuil et d'être trop sur le terrain, et puis je le dis, mais ça doit être valable pour toi, quand on est sur une lutte, on se fait engueuler par 10 camarades d'autres boîtes qui disent euh, « pourquoi tu n'es pas venu chez nous ?» Je ferme cette parenthèse, juste pour dire que, évidemment, euh, euh, le, le secteur tertiaire est important, mais attention là aussi euh, euh, tu, on, nous on le dit euh, pas, pas d'industrie euh, sans service public, pas de service public sans industrie et pas de tertiaire sans industrie. Il euh, y a euh, beaucoup de phénomènes entre guillemets de mode parce que euh, quand on veut euh, supprimer une usine ou fermer une usine, euh, on dit Mais vous inquiétez pas, on va retrouver euh, on va créer des boulots ailleurs euh, si euh, ça ça marche pas ça. Euh, à un moment, on disait le tourisme, euh, etc., etc. Ça ne marche pas. Il faut une, une, une, une nation cohérente. C'est une nation qui a de l'industrie, des services, des services publics et plus qu'il n'en faut, plus qu'il n'y en a, pardon. Euh, comme dans notre pays, euh, c'est des atouts. Et donc, je pense qu'il euh, y a besoin de développer, par exemple, tout ce qui est euh, euh, aide à la personne. Et je salue d'ailleurs les. Les, euh, toutes les femmes, parce que c'est beaucoup de femmes qui, qui travaillent dans, dans, dans, dans ce domaine-là, qui sont souvent euh, mal payées, c'est les deuxièmes ligne, mal payées, mal protégées pendant la période du Covid, qui ont des horaires de dingue, puisqu'on travaille beaucoup le matin et beaucoup. Euh, voilà. Donc, mais veillons à être cohérent. Moi, je voulais juste revenir. Euh, sur, sur deux choses euh, par rapport à ce qui a été dit puis, euh, y compris ce qu'a qu qu dit Fabien euh, je pense qu'il n'y a pas euh, je disais il faut rester bien ancré euh, sur les préoccupations des citoyens en matière de besoins etc et euh, je pense qu'à tous les niveaux on peut le faire au niveau euh, des, loca des localités au niveau euh, des départements au niveau des régions on peut le faire aussi euh, nous on milite pour que euh, par exemple, dans les appels d'offres des marchés publics, c'est 40% des investissements en France, les appels d'offres de marchés publics, 40%. C'est beaucoup d'argent, et c'est nos impôts. Eh bien, il y a conditionnalité pour l'entreprise qui dépose son offre, conditionnalité sociale, conditionnalité environnementale. Euh, Ce n'est pas du protectionnisme ou du nationalisme. Mais une entreprise qui ne respecterait pas des critères sociaux et des critères environnementaux ne pourrait pas déposer d'offres sur un marché public. Et j'ai rien contre les Chinois. Mais si on prend les règles de l'OIT, l'OIT qui est directement une organisation internationale liée à l'ONU, il y a peu de contraintes dans l'OIT, on se bat, mais par exemple, il y a respect du droit de grève. Imaginez, le nombre d'entreprises qui ne pourraient pas déposer d'appel, d'offres sur un marché public, parce que dans ce pays, et donc à travers cette entreprise, le droit de grève n'est pas respecté, ou le droit de se syndiquer. Les Chinois, par exemple. Quand on a eu le, le débat, si on ne fait pas un géant européen euh, des transports, le TGV, machin, Alstom, eh ben, les Chinois vont prendre le marché, que je sache, aujourd encore aujourd'hui, les trains... <rire> Donc les TGV, c'est des marchés publics. Vous voyez, et, et, et on a des échanges avec des, des camarades d'autres pays hein, qui nous disent tout simple, très simplement hein, « Plus les droits sociaux baissent en France, moins on aura de chances d'en avoir, nous. » Donc c'est pas dire « On veut bosser en France et les autres, débrouillez-vous » C'est une lutte internationaliste aussi, et beaucoup de camarades nous le disent. Oui, parce que les entreprises raisonnent aussi comme ça. Euh, et euh, je, je pense que c'est valable pour euh, des tas de domaines. Alors si on prend euh, si on prend euh, l'affaire euh, gén... enfin l'affaire le dossier général électrique, euh, oui, c'est encore, encore euh, des questions sociales. Euh, on délocalise pas parce que euh, euh, c'est euh, mieux d'aller le faire ailleurs ou je ne sais pas quoi. Moi je me rappelle euh, un PDG de Renault qui s'appelle Louis Schweitzer. Je, il, il s'appelle toujours, d'ailleurs il est toujours en vie, euh, m'avait dit au comité central d'entreprise quand Renault a racheté Dacia, Dacia qui comptait à l'époque 45 000 salariés et qui en a 12 000 aujourd'hui, jamais une Dacia ne sera vendue en France. Non je rigole pas, hein. il y a des minutes euh, dans le CCE, Louis Schweitzer, jamais une Dacia sera vendue en France. Parce qu'on fait une voiture populaire pour les Roumains et les pays d'Europe centrale et orientale. Bon, Dacia c'est la marque la plus, la plus forte du groupe Renault aujourd'hui. Et en France, je peux vous dire que, enfin, pas besoin de vous le dire d'ailleurs. Et, et, et, et qu'est-ce que ça a donné C'est 45 000 quand Renault est arrivé, 12 000 aujourd'hui. Mon expérience dans ma boîte, mais tout le monde a la même, et c'est valable pour General Electric, euh, euh, et d'autres, c'est euh, le pseudo-coût du travail qui fait la loi. Moi, quand on a implanté des usines en Espagne chez Renault, il y a très très longtemps, euh, bah, euh, il ne fallait pas en demander trop en France parce que les Espagnols étaient moins chers. Et puis après, il y a eu la Slovénie, puis après il y a eu la Roumanie, puis après il y a eu le Brésil. Et puis, euh, et puis maintenant, il y a le Maroc, 250 euros par mois, et c'est les mieux payés du Maroc. 250 euros par mois, mais avec 250 euros, même une Dacia, ils peuvent pas se la payer. Et donc c'est le, là aussi, je pense qu'il faut revenir sur, sur sur sur ces logiques qui consistent à dire le problème de l'industrie et le problème dans le monde, c'est les salariés, parce qu'ils sont trop payés. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à rôde des vous, votre rêve, c'est de revenir à l'esclavage. Là, on n'est pas emmerdé. Il coûte, mais non, mais ouais, non, mais faut le dire sérieusement ça coûte rien là donc c'est voilà faut revenir à l'esclavage. Dernière chose c'est aussi euh, qu'on soit plus fort sur la réalité de cette crise économique. Je vais prendre un que tu, tu, tu évoquais Airbus. Très beau bon sujet Airbus. Airbus chiffre direction de l'entreprise. Airbus en juin 2019 7276 avions en carnet de commande. 7276 c'est globalement 8 à 10 ans de travail. Aucune industrie dans le monde n'a 8 à 10 ans de carnet de commandes. Donc 7276 en 2019, en juin 2020, carnet de commandes d'Airbus, 7584. Il y a 300 avions de plus dans le carnet de commandes d'Airbus. Et pourtant, on leur a filé du fric, on va licencier comme tu dis, et on va faire pression sur les filiales, il y en a une à ce que tu disais, à Méholtes, pour dire il euh, bah, faut externaliser, faut aller construire des, des usines ailleurs, etc. Donc là aussi faut ne soyons pas timides, les chiffres ils parlent d'eux mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce quel est le problème? Oui, il n'y a plus d'avions qui volent, donc les, commandes, les compagnies disent bah, On va retarder, on va retarder notre commande. Mais la commande elle existe toujours parce que les compagnies, quand elles commandent des avions, euh, déjà quand on achète une voiture, nous c'est dur, mais une compagnie, il faut mettre une caution sur la table. Parce que c'est plusieurs millions d'euros. Et donc c'est les États qui donnent des, des, des garanties pour pouvoir s'acheter les avions. Air France comme les autres. Enfin, dans certains pays, c'est carrément des entreprises d'État, euh, Qatar, etc. Donc il faut des solutions. Le carnet de commandes, il a augmenté chez, chez Airbus. Mais il faut des solutions en attendant que ça reparte pour que les salariés soient formés. Ils soient formés, mieux formés, parce que de plus en plus... Ils ne sont pas formés. Il faut trouver des solutions pour les payer intégralement. C'est pour ça que nous, on demande que le chômage partiel soit à se payer à 100% et non pas à 80%. Parce qu'il y a des salariés, ça fait 6 mois qu'ils sont payés à 84%. Alors, sur 200, parce qu'ils remboursent 100% pour le SMIC, mais quand on est payé 50 euros de plus que le SMIC, bah 84% du salaire, c'est déjà dur de finir le mois. Avec ces tarifs-là. Donc, vous voyez. Et donc, il faut trouver des solutions sociales. Et c'est ça là, le rôle de l'État, le rôle d'un État qui, qui exerce la solidarité. C'est de dire bah, vous ne verserez pas de dividendes à vos actionnaires à la fin de l'année, aide ou pas aide, et puis vous payez, vous, par exemple, vos salariés et leurs sous-traitants 100%. Je vous donne un dernier chiffre Renault vient de toucher 5 milliards d'aide. L'année dernière, ils ont filé 1 milliard à leurs actionnaires. -là, ce milliard-là, on ne le reverra plus jamais. Hein. Fabien, si ça te dérange pas, on reprend une série de questions. Ah, mais parfait. parfait. Puisqu'il nous reste un gros quart d'heure de discussion, donc euh, euh, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas où est le micro, mais ben, c'est Solène. Voilà, si on peut... Euh... Il y avait la camarade qui s'était... Le... Vas-y. Voilà, la camarade, elle est là. Deux minutes, vraiment, vraiment, pour que tout le monde puisse poser euh, la question. Sinon, je serais obligé de vous couper la parole. Et c voilà. Je ne vais pas regarder ma montre, alors tu me fais bip quand j'ai fait mes deux minutes. Je te minutes. le dirai, d'accord. Moi, je, je, je voulais revenir sur ce qu'a développé Fabien au début en disant que il euh, y avait de théoriser euh, que le, le pays sans industrie théorisé par les financiers. Alors, je pense aussi que l'Europe a joué un rôle aussi là-dedans avec la répartition euh, des industries, etc., etc. À une époque, on a eu aussi ça. Et, et, et donc revenir sur ce qu'était le rôle de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise avant qu'il y ait cette réflexion, elle était sociale, locale et nationale et avec les impôts qui étaient payés. Mais au niveau euh, social, elle avait un rôle au travers des conventions collectives, des accords euh, d'entreprise, etc., qui amélioraient tout le temps. Et au niveau local, parce qu'elle permettait aussi de développer les localités dans lesquelles elles étaient impl implantées. C'est-à-dire, euh, euh, ça permettait de créer des stades, ça permettait de, de, de... Enfin, il y avait toute une activité qui était développée autour de l'entreprise par les moyens qui étaient euh, euh, donnés. Et puis est venu la, la, à la suite de ça, de, de, de cette euh, de désindustrialisation, il est venu l'idée que la responsabilité de l'entreprise, elle n'était plus ni sociale ni local ni national et donc euh, on a retiré au fur et à mesure euh, ils ne se sont plus investis euh, ni dans le social et on a vu ce que ça donnait au travers des remises en cause euh, des conventions collectives des accords d'entreprise qui ont été dénoncés etc et que leur seule responsabilité elle était fi financière et donc là dessus c'est tout le système Puisqu'à partir du moment où on a convaincu un grand nombre de personnes que l'entreprise, son rôle, c'était que de faire de l'argent et non pas un rôle social ou, euh, ou, ou local, ou, hein, moi je pense qu'on a à retravailler cette question avec le rôle social et environnemental. Parce qu'il y avait euh, comment euh, effectivement, l'entreprise de verre, elle était à côté des vignes. Euh, pour ce que je connais moi, les entreprises papetières, elles étaient à côté. Elles fabriquaient les coffrets pour cognac, elles fabriquaient les boîtes pour euh, les, envelopper les bouteilles de vin, et etc. etc. Et c'est toute cette réflexion qu'il faut, euh, qu'il nous faut remettre au cœur de notre euh, d'un projet pour euh, la réindustrialisation, entre autres, hein, avec Merci. tout ce que vous Merci. avez dit. Une autre question, il euh, y a le monsieur, voilà, le copain. Merci. Euh, donc euh, Jean-Luc de, de la section d'Elbeuf en Seine-Maritime. Alors moi je suis retraité de la fonction publique, alors les questions, euh, euh, les questions industrielles, évidemment, euh, je ne suis pas un super spécialiste. Ceci dit, j'ai quand, euh, quand même une question à poser, enfin deux questions à poser. Puisque là, on parle essentiellement de production industrielle. Et notre thème aujourd'hui, c'est bien les modes de production. Donc le mode de production, il y a aussi la question de la production agricole. Donc quelle est, quelle est la position, ou quelle est, où en est-on de la réflexion aux partis comme à la CGT sur, cette, sur ces, sur ces questions-là Parce qu'elles sont aussi euh, objet de beaucoup de discussions, et notamment en Seine-Maritime. C'est aussi une question, puisque les euh, comment dire l'agriculture y est, y est importante. En tous les cas. Et deuxième question, c'est la question des modes, euh, comment dire, euh, des modes d'organisation des entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste, et, et, et quelle réponse on peut avoir justement à la question des, des multinationales, des entreprises capitalistes Et euh, est-ce que la réponse, elle ne peut pas se faire aussi, dans le cadre d'une part, soit de nationalisation, mais de nationalisation démocratique d'un certain nombre de, de, du secteur de la, production, de la production nationale, mais aussi du développement de l'économie sociale et solidaire. Et notamment des, des scopes, par exemple, comme on l'a vu, euh, euh, se mettre en place avec des luttes de pas mal de salariés dans, dans quelques entreprises. Quoi. Merci. Une autre question euh, Je vous propose ceux qui veulent poser les questions qui sera, euh, de vous rapprocher plutôt du devant de la scène, parce qu'on gagnera du temps. Oui. Bonjour, euh, moi je suis de la Fédé du 44. Euh, je voulais poser exactement la même question que le camarade vient de poser, donc je vais être très bref, mais simplement pour signaler que dans ce cadre-là, euh, au niveau du parti, il y a un groupe de travail qui a bossé euh, sur l'économie sociale et solidaire et qui a un manifeste pour une conception communiste de l'économie sociale et solidaire euh, qui va sortir, enfin qui est quasiment prêt, que l'UMA doit en faire euh, euh, un exemplaire euh, à vendre pour pouvoir aussi euh, débattre à l'intérieur du parti sur cette question de l'économie sociale et solidaire et ça me paraît important qu'on puisse le faire mais qu'on puisse aussi échanger avec le monde de l'économie sociale et solidaire pour la question de la production essentiellement sur le monde des scopes mais hein, là sur le, le manifeste on est sur l'ensemble du, euh, du champ de l'économie sociale et solidaire c'est à dire de... Euh, de, des, des scopes, des mutuelles et des, du monde associatif. Et je pense que le parti a plein de choses à dire là-dessus. Et que voilà, je voulais aussi donner cette information. Merci. Alors, juste à côté de toi. Ah. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas vas oui, moi je viens de la Seine-Saint-Denis. Il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce qu'a dit tout à l'heure la copine, qui était pourtant intéressant. Pour moi, une entreprise, ça a toujours été... Un moyen fait par des capitalistes pour faire le plus d'argent possible en fonction du marché. Donc le, la question que je me pose pour qu'on agisse dans le sens de, de la révolution dont Fabien parlait ce matin et que je partage, c'est comment on fait pour obliger euh, à faire avancer la situation des salariés en bloquant les entreprises pour changer les rapports de force et faire que bah, on gagne dans les luttes. Parce que là, ça fait, c'est un peu dur en ce moment pour les, les différentes luttes qui sont menées. Et alors, le, le Parti communiste, à la libération en 1945, il a inventé un truc extraordinaire, c'est le statut de la fonction publique. C'est-à-dire que c'est une, euh, le seul moment où on a financé des gens qui travaillaient, et dont l'objectif de ce travail, c'était pas de faire du profit, c'était de répondre à l'intérêt général. Donc la, la question qui se pose, c'est dans nos propositions, c'est comment on fait pour que qu'on aille dans le sens de la révolution, de changer, de virer le capitalisme, et de faire que bah, les, les choses avancent dans le bon sens pour les salariés et pour le monde du travail. Merci. Derrière toi oui, moi, je remercie les organisateurs qui ont proposé ce débat. Et puisque on propose ce débat, c'est évidemment pour que ça aille loin, c'est-à-dire que les travailleurs, tous ceux qui sont intéressés pour le changement, l'immédiat mais aussi à plus long terme, sont informés. Et moi, je voudrais poser deux questions à chacun, aussi bien aux grands syndicalistes qu'aux grands communistes. Euh, Est-ce que c'est normal que chaque fois qu'on... Vous êtes interviewé, pour les communistes, c'est très très, souvent, très peu souvent, et même la CGT, je trouve qu'elle n'a pas de son droit de parole tel qu'il le faudrait. Est-ce qu'il faut continuer à se dire, on va répondre aux questions des journalistes Ou de temps en temps, on ne va pas dire, tiens, vous ne me posez jamais ce type de questions. Est-ce que vous trouvez chacun des deux, par exemple, on va parler parmi tous les exemples qui ont été développés tout à l'heure, est-ce que vous trouvez, par exemple, sur la question de l'énergie, vous êtes souvent interrogé. Moi, je suis sûr que non et sur la question de l'industrie, prenons les communistes, moi je suis content qu'on parle de service public. bien entendu, ça peut même servir l'industrie, l'agriculture et tout. Mais honnêtement, c'est pas souvent qu'on parle d'autre chose. Alors déjà, on est beaucoup censurés. Moi, mes question, et je vais terminer là-dessus, c'est est-ce que de temps en temps, on ne pourrait pas dire, monsieur le journaliste, vous ne m'avez pas posé une question, j'ai répondu à une, une, deux, trois questions, est-ce que nous ne pourrions pas parler, par exemple, par exemple du nucléaire C'est pour ça que je me félicite, par exemple, que toi, tu es... Tu sont intervenus sur la question du nucléaire. Et est-ce que c'est normal que d'autres partis qui n'ont pas notre représentativité, et c'est ma conclusion, par exemple, qui ne sont avec aucun élu à l'Assemblée nationale, voire un ou deux au Sénat, et on n'a pas besoin de citer des noms, et qui sont dix Merci fois plus sûr. interrogés que nous là-dessus. Or, Merci. on voit bien que, bien sûr, il faut du social, mais on sait depuis très longtemps qu'il faut aussi de l'écologie, depuis très très longtemps. Marc s'en parlait déjà, Merci vous beaucoup. le savez tous, j'ai fini. Merci, c'est votre question mais c'est ma réponse, on, a déjà, on voit quelle référence tu, tu fais. Derrière toi Soso, il y avait un, une ou deux questions et puis euh, la conclusion. Oui bonjour, Donc, moi je voudrais revenir un petit peu à la, à la base du, du débat sur l'environnement et euh, le mode de consommation. Vous parliez tout à l'heure de besoins, on a trois types de besoins, les besoins vitaux, les besoins socioculturels et besoins personnels. Le rôle de l'industrie, la fonction qu'elle se donne, c'est de vendre et de vendre toujours plus, nous le capitalisme. Euh, dans notre mode de fonctionnement, dans notre mode de consommation, il y a des mentalités à changer. Aujourd'hui, il faut consommer autrement, mieux et parfois moins. Euh, un t-shirt, c'est 6 000 litres d'eau de consommation virtuelle, par exemple. Euh, comment est-ce que vous pensez mettre en corrélation ce, ce mode de pensée qu'il faut inclure dans la tête de, de, des citoyens euh, consommer mieux autrement et ça veut dire aussi parfois consommer moins euh, et euh, cette idée de dire on va sauvegarder et développer l'emploi à, à, à travers des industries qui à un moment donné risquent de vendre moins et ma deuxième question elle est plus liée à l'environnement on est sur une planète qui est un tout où l'être humain est le seul être vivant qui a instauré des frontières où chacun fait un petit peu ce qu'il veut sur son territoire quels sont les leviers que nous possédons pour obliger ce respect environnemental à d'autres pays, comme les États-Unis, etc., etc. Voilà. Merci. Merci. Une dernière question derrière toi. Euh, alors deux, mais alors très rapide. Alors on a commencé un peu en retard. Bonjour, donc. je suis de la Fédération de cinéma. Voilà, je voulais poser une question sur. Enfin, je voulais montrer quelque chose sur le droit du travail. Comme vous savez, il y a eu sous Hollande la loi Comrie. Et Macron a fait la loi XXL sur le travail et en réaction, enfin en, en contre-proposition a été fait par des chercheurs le code de travail du 21e siècle. Alors euh, moi je pense que dans les manifestations, on fait beaucoup de manifestations contre les mesures qui attaquent euh, le, le droit du travail ou bien d'autres domaines. Mais je pense qu'il serait aussi intéressant de souligner dans les manifestations qu'on manifeste pour le coup du 21e siècle. Merci. Et la dernière question Pour moi, c'est Christian, CGTFT de N2EA, syndicat de la mairie de Paris. Voilà. Alors, Philippe, il va... je voulais faire un petit cinq pages, mais il va partir. Mais, euh... Une question rapide. Oui, une question. Il y a... Dans la fonction publique, on ne pouvait plus se faire licencier, c'était pratiquement impossible surtout à la mairie de Paris, alors maintenant c'est la porte ouverte à tout. Nous on a fait une action avec les cheminots en 2018, on a voulu vider des bains, on s'est fait virer, Avec, enfin bref. Et maintenant, je voulais la question, le service public n'existe plus parce que tous les fonctionnaires peuvent se faire virer. Dans une commune, il y a des agents de la municipale, qui sont arrivés au domicile d'un fonctionnaire, ils lui ont dit « maintenant vous êtes viré. il n'y a, a plus de, de garde-fous voilà. » Et on, on revient comme au privé, on fait ce qu'on veut. Voilà. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Donc Fabien et Philippe, pour conclure. Alors vite. D'abord, euh, je n'ai pas dit un mot sur l'énergie tout à l'heure, mais comme il y a eu deux trois prises de parole là-dessus, je voudrais dire que dans notre vision euh, des choses, si on se bat pour réindustrialiser le pays, euh, réouvrir des usines forcément cela va aller de pair avec une consommation plus importante d'énergie forcément et pour répondre à ce besoin nous allons avoir besoin de l'énergie nucléaire, de produire plus d'énergie dont l'énergie nucléaire. Donc je partage ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, on doit concernant l'énergie nucléaire se battre pour tendre vers un mix énergétique et donc augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie française, mais on ne va pas s'en aller vers moins de consommation d'énergie dans notre pays parce que d'abord on va aller de plus en plus vers les voitures électriques, euh, on voit bien avec euh, Internet, etc., on consomme de plus en plus d'énergie. Mais si on veut réindustrialiser le pays, euh, on va devoir passer par là. Sinon, euh, on ne pourra pas. On ne pourra pas euh, avoir, on pourra pas répondre aux besoins, on ne pourra pas ouvrir des sites industriels si on n'a pas, si on ne sait pas répondre euh, à ces besoins en matière d'électricité. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a parlé de. Des marges. Et c'est la question des marges et des volumes, c'est des, des, des, des choses que j'ai entendues à chaque fois euh, dans la verrerie, à Veralia, que j'ai entendues, euh, euh, euh, entendues dans l'automobile, que j'ai entendu dans l'aviation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les conseils d'administration, les fonds de pension, les, euh, ceux qui euh, veulent distribuer beaucoup de dividendes, dont c'est l'objectif, ce qu'ils privilégient, ce sont les marges et pas les volumes. Et ils préfèrent produire des voitures, ce que fait Renault, grosses, qui coûtent cher et sur lesquelles ils vont avoir une grosse marge, que produire des petits véhicules pas chers, sur lesquels la marge est très très faible. Et ça, ils délocalisent dans des pays à bas coût. J'ai entendu la même chose chez Veralia à Cognac. Ils m'ont dit qu'ils veulent fermer un four parce qu'en fait ils privilégient de produire des, des bouteilles de luxe, pour le cognac, pour euh, et les et cette, ces bouteilles-là, ils les vendent très cher, et il y a une grosse marge, et donc il n'y a besoin que de deux fours, mais les bouteilles en verre pour le bordelais, c'est fini. Ça, euh, on va laisser ça euh, euh, au Portugal, euh, etc. Donc, euh, c'est une logique. Financière, qu'il nous faut combattre. La question, c'est pas les marges, euh, c'est pas les marges. La question, c'est de répondre aux besoins, et donc euh, de rapatrier ici les productions de véhicules euh, pour les vendre à ceux qui les achètent ici. C'est une bonne chose. Et quand je dis ça, d'ailleurs, euh, qu'on ne se mettront pas, c'est pas de fermer les usines qui tournent en Tchéquie, en Estonie, en Slovaquie, euh, en Pologne, qui ont aussi besoin de répondre à leurs besoins, mais au moins de rapatrier ici ce dont on a besoin ici. Concernant les, les, ces entreprises, ces grandes filières, l'aéronautique, euh, le, le, le, le verre, euh, le, l'automobile, le, le, ce que l'on remarque aussi à chaque fois dans les plans sociaux que, que je rencontre. Par exemple, euh, Airbus à Méholt, Albert dans la Somme. Et bien avant, jusqu'en 2015, c'était Airbus qui avait aujourd'hui cette grande entreprise avec plus de 2000 salariés ils vendent, ils créent une filiale, Stelia, qui est devenue donc une entreprise indépendante mais 100% Airbus. Et eh bien cette filiale Stelia, elle a euh externalisé une partie de sa production à des petites PME locales. Donc ce que produisait Airbus de manière intégrée dans la Somme, dans une seule entreprise avec 2000 salariés, ils l'ont éparpillé euh, dans une quinzaine de petites PME locales, avec 100-150 salariés. Et cette manière de faire conduit à ce que aujourd'hui ces 10 à 15 PME, qui étaient toutes intégrées, enfin, dont les salariés étaient tous intégrés à Airbus avant, elles sont toutes en concurrence les unes entre les autres, pour produire euh, du câble électrique, pour faire de l'assemblage, ou pour, trouver, pour travailler sur des cockpits. Et cette logique-là, on retrouve la même dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans un grand nombre de, de filières. En fait, avant, on avait des grandes boîtes, on avait Alstom, on avait Bombardier, on avait Renault, on avait Saint-Gobain. Euh, ils faisaient tout, les salariés avaient tous le même statut, et la même, euh, les mêmes avantages, les mêmes acquis, les mêmes conquis euh, sociaux. Et aujourd'hui, c'est terminé. Ils ont... Euh, externaliser le travail, ils ont renvoyé ça vers des petites boîtes et c'est de la concurrence. Et ils vont maintenant, donc enfin pas maintenant, ils l'ont déjà fait il y a quelques années, ils ont été jusqu'à externaliser le travail dans des pays à bas coût, dans le Maghreb ou dans les, euh, les autres pays de l'Union Européenne. Et donc, quand nous, nous nous battons pour une nouvelle industrie dans notre pays, c'est aussi par la reconstruction de filières intégrées qui permettent de, de, de se réapproprier toute la, la production d'un produit dont nous, avons, dont nous avons besoin, que ce soit un avion, une voiture ou autre. Un mot sur l'agriculture, je pense que, enfin, je pense, ce que nous proposons, nous, c'est de sortir l'agriculture de la domination des, mar des marchés financiers, ça, ça s'applique aussi à l'agriculture. En gros, il faut arrêter d'exploiter les paysans, la terre et les vaches. Une vache, il y a 20 ans, produisait 5000 litres de lait. Aujourd'hui, une vache, elle produit 20 000 litres de lait. La pauvre, c'est la même vache. Mais il faut qu'elle envoie, mes mères. Hein eh ben oui, ils ont, ils ont réussi à transformer les vaches. En 20 ans de temps, ils ont transformé les vaches. Ils ont fait des trucs génétiques, machin, etc. Et les grosses vaches, elles te produisent 20 000 litres de lait. Ils ont fait pareil avec la terre. Les champs produisent trois fois, cinq fois plus de blé, d'orge, de seigle qu'il y a 10-15 ans. Et puis alors là, ils y vont à coup d'engrais, de phosphate, de néonicotinoïdes, et, et vas-y pépère, et on exploite la terre. Et c'est comme ça que ça fait du mal à, nos, à nos, nos nappes phréatiques, etc. Et les hommes et les femmes derrière, ceux qui sont au boulot, mais s'ils en, en ont été réduits à ça, avoir des vaches qui produisent plus, et des terres qui ont plus de rendement deux à trois fois par an, là où il n'y en avait avant c'est parce que ces agriculteurs... Ils ont été mis ces dernières années en concurrence avec cette Europe, avec d'autres pays de l'Union européenne, et avec des marchés internationaux, avec les traités de libre-échange. Il faut les voir, les producteurs, les paysans du Nord, pas de Calais, là de chez nous, qui sont en concurrence avec les Belges, et où il y a des produits qui rentrent, euh, des poireaux, des carottes, des patates qui coûtent moins cher que ceux qui sont produits chez nous. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les aider ben, Ils disent « mais on est obligé de s'aligner, et donc on y va, avec les engrais, avec, avec etc. » Et puis, bah, nous, on leur jette la pierre, on leur dit bande de salauds de pollueurs. Mais il faut changer de logique. C'est un ensemble. Donc, on ne peut pas. De... Alors, moi, je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas traiter les agriculteurs comme ça. Et donc, il faut tenir les deux bouts. Je, je suis pour qu'on euh, qu mette, par exemple, un calendrier. Enfin, c'est pas par exemple, puisque c'est ce qui s'est fait sans être fait. Un calendrier pour qu'on euh, n'utilise on, on plus les néonicotinoïdes. Qu'on n'utilise plus le glyphosate. Et que dans ce calendrier de sortie de glyphosate ou du néonicotinoïde, on est un calendrier de deux ans trois ans à travailler avec pour que dans la dans l'attente la, la, d'atteindre cette échéance que l'on donne les moyens aux agriculteurs d'avoir d'autres outils pour pouvoir produire euh, ce qu'ils ont à produire euh, mais sans, sans utiliser euh, ces, ces pesticides ou voilà c'est ça qu'il faut faire il faut leur donner faut, faut les accompagner euh, il faut faire avec eux mais là aujourd'hui, on leur tape dessus comme des sourds, sans leur donner les moyens de pouvoir vivre de leur travail et de pouvoir vendre le fruit de leur travail à un prix qui leur permette de les rémunérer. Et donc on doit réussir à sortir, à sortir l'agriculture de la concurrence libre et non faussée qui existe au sein de l'Union européenne, et puis de... de, de, de, de, de de la domination des marchés, parce que le blé, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les cours du blé, en fait, on s'en va même stocker du blé dans des bateaux le temps que les cours remontent. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, forcément qu'on doit les aider, forcément qu'on doit les aider, qu'on doit les aider à faire des circuits courts, à vendre à côté de chez eux. Ça se fait, je rebondis sur les appels d'offres, c'est valable pour l'agriculture, hein. On peut privilégier dans les appels d'offres la production auprès des agriculteurs et puis euh, en mettant euh, une, une, une, une clause en, en disant euh, euh, que pour vérifier que c'est bien... Euh, euh, produit ici, que chacun peut aller chez l'agriculteur, enfin bon, on, peut, on peut écrire tout, on peut tout faire aujourd'hui pour protéger nos agriculteurs, il faut y mettre les moyens et il faut de la volonté politique mais produire local, produire bio et préserver notre agriculture ce sont les trois qu'il faut tenir ensemble Merci, et Philippe pour les mots de conclusion. Oui alors vite parce que il y en a d'autres qui attendent la salle, euh, moi je suis moins spécialiste de l'agriculture et des vaches que Fabien mais euh... C'est juste mon app enfin, Il m'est arrivé d'être dans la même salle euh, de réunion que Ruth Bézieux et Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Trop de charges, les Français veulent pas travailler. Aidez-nous à faire venir euh, des travailleurs d'autres pays parce que. Et, et, et donc ils ont la même logique. Ils ont la même logique. Donc je pense qu'il faut. Et, et c'est la logique, c'est faire baisser leur. leur pseudo-coût du travail, euh, nous faire travailler plus, euh, Bon, et puis si on peut avoir un peu de saisonniers, y compris euh, des travailleurs sans papier, que ce soit d'ailleurs dans les entreprises ou dans l'agriculture, où il y en a beaucoup, eh bien ça nous aidera. Et, et là, le, cette logique-là, elle ne va pas dans le sens des besoins, ce qui me fait répondre à, à l'idée que euh, il faudrait euh, consommer moins. Je vous ai cité un exemple tout à l'heure, on peut toujours dire à un SDF qu'il faut qu'il consomme moins, hein, je suis pas sûr qu'ils nous écoutent la fois d'après. Non, il faut consommer autrement. Et il y en a qui surconsomment, oui. Il y en a qui surconsomment. Mais euh, il faut consommer autrement. Et je pense donc qu'on a besoin de produire et consommer autrement, répondre aux besoins. On produit des choses qui servent à rien. On produit même des choses pour les riches et des choses pour les pauvres. Il y a de la distribution pour les pauvres. Il y a tout, tout, tout le développement du low cost. C'est bien parce qu'on a ciblé une partie des populations dont on sait que bah, il faut leur vendre des trucs de mauvaise qualité, moins chers, donc moi je pense qu'il faut réfléchir plus sur l'idée qu'il faut consommer, produire et consommer autrement plutôt que, et je dis pas que ce que tu as dit, hein, mais que la petite musique qui essaie de nous dire, y compris dans certains milieux écolos, que si la planète va mal, c'est de la faute des citoyens, d'abord, je crois que si la planète va mal, c'est d'abord de la faute du capital avant de la faute des citoyens. Euh... Alors, à partir de là, on a des actions à faire euh, collectivement, euh, y compris au niveau international, en agissant par exemple contre les entreprises françaises. Moi, J'ai eu l'occasion d'aller l'année dernière au Burkina Faso, euh, où euh, les. Eh bien, il y a des entreprises françaises qui, avec... Euh, des crédits importants du gouvernement euh, exploitent les terres au Burkina Faso les terres et les, et les hommes et les femmes donc là aussi il faut plutôt que de faire des grandes déclarations sur on, est, euh, on va défendre la planète euh, et puis on va faire des, des, de, de la responsabilité sociale des entreprises il faut qu'effectivement par exemple l'agence française de développement contribue beaucoup à aider les entreprises à exploiter des salariés et des terres Agricole ou pas, dans de nombreux pays du monde. Ben, ça, ça devrait être contrôlé par l'État par et par les citoyens pour qu'on réoriente euh, l'argent qui sert normalement au développement, mais, mais quel développement, je pense. Et moi, je crois beaucoup euh, à un réveil, enfin, en tout cas, un sursaut un peu plus important du syndicalisme international qui, parfois, est. Euh, très très lié à, leur, à, son, à, au, à leurs États et, et, et pas suffisamment à l'intérêt des, des moi je suis inquiet par exemple d'un développement dans certains pays je pense aux pays scandinaves d'une forme de racisme y compris dans les milieux syndicaux y compris dans les milieux syndicaux euh, deux, deux dernières choses que, vraiment c'est sur l'organisation des entreprises euh, il faut redonner des droits aux salariés euh, et puis parce que euh, quand il y a une décision de restructuration ou de vente les élus, du, les élus du personnel, ils ont ventu contre la filialisation de, de Stelia à Méholt. Et pourtant, ça s'est appliqué. Et donc, il faut redonner du, du pouvoir aux salariés dans les entreprises. Hein. Les, je, je, dis, je vous ai parlé de la Convention citoyenne, ils, ils veulent beaucoup de référendums, plus de droits, etc. Je dis, mais les citoyens, ils ont au moins le droit, de temps en temps, de voter pour leurs élus, pour le président, pour le maire, etc. Aucun salarié n'a le droit de voter pour son patron hein, ou contre son patron. Hein. Aucun. Comment on fait rentrer plus de démocratie Et évidemment, cette, cette dérive de la société des grandes entreprises, elle a aussi un impact sur l'économie sociale et solidaire. Moi, je ne suis pas pour idéaliser l'économie sociale et solidaire. J'entends des représentants de l'ESS, euh, notamment quand on aussi les conventions collectives, eux aussi, ce n'est pas du niveau de route Bézieux, mais pour être compétitif. donc là aussi, il faut... Euh, oui, mais on a des expériences, 1336 par exemple, voilà, une scope qui défend l'emploi, les conditions de travail et, et, et, et l'environnement, circuit court. Et puis deux dernières choses, alors les médias, bon, c'est vrai que dans l'humain on pose des bonnes questions, donc en général, moi je dis souvent, quand il y a des mauvaises questions, il y a des mauvaises réponses. Donc ceci dit, moi je reprends ce que disait un communiste il y a quelques années, c'est votre question, c'est ma réponse, et on doit pouvoir, même à une question con... Qu ou une question inutile, euh, et je ne suis pas un spécialiste des médias, mais en tout cas, je les pratique de temps en temps, même avec euh, des intervieweuses, j'en ai croisé une il n'y a pas très longtemps, euh, euh, qui m'a harcelé sur la retraite, et puis le lendemain, l'interviewait mon ancien PDG euh, d'une autre façon, on est capable de, leur, de, de répondre ce qu'on veut à des questions qu'ils veulent. voilà. Euh, mais c'est dur, c'est dur, parce que, évidemment... Euh, euh, on, passe, euh, on passe dans les médias une fois, puis euh, dans, les, dans les chaînes euh, en continu, euh, vous avez 18 pseudo-journalistes, ou pseudo-chroniqueurs, ou pseudo-sachants, euh, euh, tout, et ne répondant à rien, qui vous en mettent plein la figure. Bon, bah, regardez pas BFM et CNews, et puis comme ça vous ne serez pas emmerdé. Hein, faites autre chose. Et puis euh, enfin, je pense qu'on a besoin, ça sera mon mot de la fin, tu disais... Euh, pourquoi on ne défile pas avec le, le droit du travail du 21 e siècle pourquoi euh, euh, dans la fonction publique ça recule etc mais si on veut faire rêver un peu et en tout cas la CGT mais les communistes aussi on est aussi là pour euh, proposer un, un, un autre monde eh ben arrêtons, enfin rééquilibrons euh, nos protestations contre et faisons plus de bruit sur ce qu'on propose parce que si on, enfin, si on gueule tout le temps contre des choses, euh, le coin de ciel bleu ou même un très plus grand coin de ciel bleu, qui va l'amener dans le débat Donc, on a aussi besoin de proposer des alternatives. Je crois que c'est euh, dans, dans ce qu'on fait, et bah ça, c'est pas de la faute des autres, ça. Hein, c'est nous. Hein. Merci Philippe, merci Fabien. Tout